Eh bien, salut à tous Aujourd'hui, euh, je vous emmène sur une des plus belles balades gravel que je connaisse. Et je me suis trompé de chemin. C'est pas du tout par là. Ouais, donc je disais, avant d'être grossièrement interrompu par une erreur de parcours, je vous emmène faire une de mes balades préférées dans mon coin. C'est une euh, DFCI, une euh, route de surveillance euh, incendie, qui passe au-dessus de mon taux. de Aujourd'hui, on a un ciel euh, partiellement couvert et je trouve que ça met en valeur les reliefs, les couleurs. On verra comment ça sort à la GoPro. Pour l'instant, moi, à l'œil nu, j'adore. Le seul inconvénient de cette journée, il y a du vent. Des rafales à 60 km h Il n'est pas exclu que je les ai de face. Pour l'instant, tout va bien. Euh, on arrive sur le début de la montée euh, de la DFCI Ouh. et euh, bande face sur cette montée qui n'est pas évidente parce qu'elle est caillouteuse donc on va y aller euh, <rire> méga mollo le dénivelé est pas ouf pas la pente 9%, 8% il y a des pointes à 15% Là il y a un petit replat, ça fait du bien aux cuisses, 5, 6% là, 7, 6, donc c'est un replat, hein. heureusement que c'est joli. Hein. Là, le GPS il a du mal, hein. là il dit 4%, 0, 2, ouais, moi je crois pas que c'est 0 là, 10, 8, je sais pas où il vite. En fait le GPS calcule la pente pour chaque caillou, c'est pour ça que ça varie beaucoup. Saloperie de côte Bref, c'est joli. J'adore venir ici. Ça a été ma première balade vraiment gravel. Oh, c'est beau à gauche. Ah, elle est pas mal heureux, là. On va aller voir la capitale. La capitale, c'est une petite maison de berger ou de stockage en pierre, comme ça. Et euh, c'est trop mignon. On dirait deux yeux, une bouche. Bon, faut, faut avoir de l'imagination, mais j'en ai beaucoup. Là, on a la citerne de l'association euh, Touche pas à ma citerne. Voilà. Ça, c'est bien la classe. marrant parce que euh, les descentes comme ça dans le bas, ben on est ralenti comme si on prenait de ouf C'est très très bizarre comme euh, comme ça, ça sensation. La bonne montée avec le vent de face et eh ben quand en haut on se prend le pic saint loup et l'ortus et eh ben c'est pas grave Déjà fini, c'est un tour assez court, il fait une trentaine de kilomètres, ça grimpe un peu, il y a de la caillasse, c'est joli, on fait des photos, donc ça prend un peu de temps, si on sait prendre le temps. J'ai un petit rayon de soleil pour dire au revoir, donc <rire> c'est parfait. Je vous dis à très bientôt, à très vite, faites du vélo, sortez, bougez-vous et euh, prenez du plaisir, ciao. Ouais, transition cycliste euh, de premier ordre en termes de, de qualité et de sécurité.